Nos élèves, nos enfants, ils faisaient des recherches à l'internet pour euh, remplir leurs activités, leurs examens, et leurs tâches à l'école ou chez eux. Avec IMT Lazarus, on va, comme professeur ou comme parents, on va pouvoir accéder à leurs rapports de recherche, bien individuels, bien par groupe, et on va pouvoir savoir les mots et les phrases qu'ils recherchent à, à l'Internet et donc on va savoir quels sont les euh, euh, champs d'intérêt et leurs champs de préoccupation. Qu'est-ce que vous pensez sur ça Vous avez des autres idées